trois angles de repos différents. L'angle de repos dépend des grains qui constituent le tas. L'angle de repos de billes de verre est plus faible que celui de gravier rond de même taille qui est lui-même plus faible que celui de grains anguleux. Plus les grains sont lisses et ronds, moins il y a de frottement entre eux et plus l'angle de repos est faible. La force de frottement fait tenir les grains selon une pente. S'il n'existait aucun frottement entre les grains, ils adopteraient une surface horizontale comme un liquide. D'ailleurs, l'angle de repos est également appelé angle de frottement.